Salut, salut, ici c'est Rex et nous voici partis pour l'épisode numéro 22 de Compotam. Alors aujourd'hui, on recommence à nouveau une grande œuvre. Alors, euh, c'est une grande œuvre que j'ai déjà écrite en grande partie, mais euh, aujourd'hui nous allons euh, reprendre euh, donc le, la petite messe pour le repos, mon Requiem. Euh, bon, je mets des guillemets parce que ce n'est pas son titre, mais c'est vraiment le texte du Requiem. Nous allons commencer à travailler sur le troisième draft, la troisième version de, de ces Alors avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire, à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochains épisodes. Et si cet épisode te plaît en particulier, tu peux laisser un pouce vers le haut et je t'invite également à laisser un commentaire, ce que j'apprécie beaucoup. Euh, voilà, alors aujourd'hui on, on entame donc une série qui va être relativement longue euh, Certainement au moins aussi longue que celle du Concerto euh, Par contre l'approche sera un petit peu différente parce qu'en fait c'est la troisième révision Donc il y a déjà des choses, je ne pars pas de rien euh, L'objectif de cette euh, troisième révision c'est euh, d'apporter un peu de richesse euh, dans le sens, quelques éléments un petit peu de surprise, un petit peu déstabilisant, dans le sens où euh, les harmonies sont vraiment très très calmes et il n'y a jamais vraiment de moment de, de tension. Voilà, c'est le mot que je cherché. Il y a beaucoup de détente, pas beaucoup de tension. Euh, si on veut que la, la musique fonctionne un petit peu mieux, il faut également des moments de tension. C'est une première chose. Et la deuxième chose que je souhaite travailler, c'est euh, ben les instruments d'accompagnement qui sont donc le hautbois et le violoncelle qui ont pour l'instant des, des, des parties relativement simples voire simplistes euh, assez répétitives dans leur façon de, de travailler on va voir qu'il faut absolument varier un petit peu les choses euh, bah pour que les joueurs puissent aussi euh, y trouver leur compte et pour que l'auditeur de la même enfin de, de façon qui s'ensuit naturellement puisse aussi y trouver son compte là c'est trop répétitif euh, dernière chose, je suis pas persuadé de, euh, je suis pas persuadé de l'effectif du cœur. Euh, Jusqu'à présent, j'étais parti sur euh, base baryton, contre-ténor. Euh, mais ça introduit quand même un certain déséquilibre. Ça a deux défauts. Déjà, il n'y a pas de ténor, donc il y a un trou entre les barytons et les contre-ténors et euh, d'autre part il n'y a pas non plus de soprane, donc parfois ça peut manquer d'aigu. Il manque, il manque quelque chose qui se dégage. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais rajouter ces cœurs, C'est pas encore une décision que j'ai prise. Euh, ça sera peut-être dans un deuxième temps, mais là je, je tenais à entamer déjà cette série de vidéos. Euh, dernier point avant de commencer réellement, euh, je ne vais pas forcément prendre les morceaux dans l'ordre dans lequel ils sont réellement. Euh, en particulier aujourd'hui, je vais travailler sur la Newsday, qui est ben, l'avant-dernière pièce. <rire> voilà. Euh, parce que c'est un morceau, que, enfin c'est une partie que j'aime bien, qui est relativement aboutie, mine de rien, euh, où les problèmes ne sont pas forcément très nombreux, euh, c'est une pièce simple dans le sens où as une triple répétition de, du même texte avant la conclusion. Et donc déjà toute la partie euh, tension n'est pas forcément quelque chose qu'on va aborder de ce point de vue là, parce que ben c'est trois fois le même texte, donc on a trois fois la même chose. <rire> euh, par contre l'idée, peut-être... C'est pas forcément d'avoir une tension dans chacune des phrases, mais peut-être quelque chose qui va aller crescendo. C'est ce qu'on a déjà un petit peu. Euh, on va l'écouter ensemble. Euh, C'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu. Euh, on a quelque chose qui se construit, mais peut-être pas encore assez. Quelque chose, je voudrais aller un petit peu plus loin. Et euh, j'aimerais travailler le hautbois dans cette partie, euh, en tout cas aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Hein, euh, parce que des vidéos d'une heure, c'est trop long. Euh, aujourd'hui, je vais essayer de travailler donc le hautbois, et donc un peu cette partie-là. Parce que notamment sur la fin, le hautbois, il se perd. Hein, euh, il, per il joue trois fois la même chose, et sur la fin, il est vraiment perdu, le pauvre. Parce qu'on a un gros tout bien forté, <rire> le pauvre. Euh, donc je me suis dit, soit... Soit j'arrive à lui faire faire quelque chose de sensé dans cette partie-là, soit je l'enlève. <rire> S'il apporte rien, il apporte rien. Euh, alors, je vais te faire écouter non pas la version aboutie, tu l'as sur Facebook, je mettrai peut-être un lien. Tu l'as sur YouTube. Euh, tu l'as sur Youtube alors euh, soit la, la, la vidéo complète est sur Youtube mais c'est une vidéo qui fait 50 minutes soit je te mettrai un lien dans la description sur le morceau lui-même, donc la news day, juste cette partie là qui dure euh, qui dure 3 minutes voilà mais alors aujourd'hui je te fais écouter euh... Aujourd'hui je vais te faire écouter ma version de travail. Donc qui est la version euh, que j'ai utilisée euh, pour euh, jouer la deuxième, euh, donc le draft 2. Euh, juste sans tout le travail d'humanisation, euh, voir les vidéos correspondantes, je ne vais pas forcément mettre tous les liens, mais euh, sur ma chaîne. Euh, donc modulo ce travail d'humanisation c'est quand même la partition telle qu'elle est écrite pour le draft 2 juste renommé en draft 31 c'est à dire draft 3 première révision parce que je vais partir de ça pour travailler aujourd'hui Ouf, bon ça fait beaucoup d'introduction on va jouer un petit peu de musique donc déjà on va jouer cette partie là euh, je vais certainement la commenter un petit peu, euh, et je ne vais pas chanter avec. C'est parti. Donc, le piano donne le premier thème, enfin le thème du, de la Nusdei. Pris tout de suite par le voix. Du coup, ça dégage une main au piano qui permet de faire un petit peu plus de travail harmonique. Et même travail, mais avec le cœur. Donc, déjà, tu vois, on en est à la troisième répétition de la même harmonie, hein, de la même structure harmonique. J'ai déjà noté une première chose, c'est que peut-être, au niveau du cœur, il y a déjà trop de choses. Euh, c'est quasiment la même chose sur les trois fois, c'est dommage. Alors bon, ça, à l'origine, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas d'accompagnement du tout. Mais ça faisait un trop gros déséquilibre. Donc du coup, j'ai quand même apporté une partie très simple harmonique au piano. Et cette petite cellule-là qui fait le retour pour... La deuxième phrase avec une jolie septième, et c'est reparti, même chose. Alors le haut-bois ici un tout petit peu plus développé, il faudrait presque le mettre plus en évidence. Le deuxième donna et c'est identique au premier. même cellule rythmique. Encore la même chose. Et encore. Septième. Avec l'accord un petit peu différent. Et là, c'est la troisième. Donc le piano va à fond la balle. Mais le oh, bois, il est perdu là. On plus. Je pense que là, il va sauter. C'est trois fois la même chose, c'est trois fois trop la même chose, il faut trouver des choses. Peut-être au cœur aussi, mais en tout cas, cette cellule ici en particulier, c'est troisième fois la même chose, il faut que je trouve autre chose. Donc c'est ce que j'ai noté, faire une variation de cette transition. Ça c'est bien. Là on a une version beaucoup plus lente qui va introduire la dernière phrase. Mais c'est la même chose. Donc il y a une idée rythmique, mais il faut autre chose et la phrase qui conclut. Voilà, alors c'est l'idée, hein. l'idée, elle est là, elle est bien... Elle est bien elle est, enfin, je veux dire, elle est bien présente, je ne sais pas si elle est bien, ce n'est pas mon propos. Euh, moi je l'aime bien, mais euh, c'est trop, trop, trop, trop, trop de fois, encore trop de fois la même chose. Ad nauseam, comme on dit. <rire> euh, ah ben allons-y, hein, travaillons. Donc, cette première partie-là, je vais la garder telle qu'elle. Qu C'est l'introduction, c'est l'introduction, c'est elle qui donne l'ensemble de la chose. Euh, ouais, je vais la laisser comme ça pour le moment. Ici, le violoncelle. Ouais, je fais ce que je peux avec mon clavier qui est tout pourri. Bah du coup, ça c'est le thème en fait, hein. ça, il n'y a pas de... Je cherche, hein. Je cherche des choses. C'est une septième et elle n'est pas résolue. Ah, c'est intéressant hein, parce que en fait, c'est l'accord, c'est si. C'est ça l'accord, hein. Bémol sept. Si bémol 7. Si bémol 7. Qui aboutit sur quoi J'aurais dû faire l'analyse avant de, de faire cette vidéo, on est d'accord. Hein. Euh... Si... Voilà, on perd la septième juste. Euh, ouais, c'est intéressant parce qu'après, non, fa dièse, ah oui, en on ré, on ré majeur, sol, ah, sol mineur, pardon, ouais, bon, bah alors qu'est-ce que je fais Je vais garder le début du thème parce qu'il est relativement à découvert. Par contre ici... Ta-da-da-da... Ta Pardon, mi, mi, mi bémol. Juste un petit peu, voilà, pour un petit peu de déco, mais pas trop. Mais le... au bois fait beaucoup de notes longues quand même, il faut lui donner un peu d'élan. alors par contre, au niveau prosodique, ça c'est pas bon ça. Euh... Ouais, mieux. Ok, euh, petit réglage. Bon, par contre, ensuite, ici, ici ça va pas. Ici, le cœur euh, qui fait trois fois la même chose. Parce que euh, c'est vraiment très exactement trois fois la même chose, je crois. C'est juste pas possible. Donc, cette première fois, déjà, la news, je vais laisser le soliste l'entonner. Et après, le cœur va rejoindre sur le quittolis. Euh, ouais, ça me paraît bien ça. Donc du coup, euh, mais pas encore avec cette conduite de voile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, je vais lui expliquer ici qu'on commence que sur le quittolis. Euh, donc ici pareil. Et ici pareil. Alors, donc, du coup, il va faire l'entame. Hein. Et alors, lisse, pareil, il pas d'harmonie, ou très peu, quelque chose d'extrêmement simple. Euh... À copier lui tac donc tu vois à peu de choses près, bon effectivement il y a une toute petite variation ici mais euh, c'est très très léger euh, c'est l'octave, alors lui par contre c'est pile poil la même chose et puis ici euh, je fais peut-être genre une tierce mais mon dieu. sauf que ça va pas du tout aller le fa dièse ici ne colle pas euh Ah, c'est intéressant. Oui, on a un seul mineur. N'importe quoi. Ah J'ai fait une bêtise. Donc, du coup, là, c'est vraiment un jeu très très simple. Ouais, ok, pourquoi pas, la septième, elle se défend. Euh, par contre, du coup, j'ai pas de fa dièse. C'est pas grave, on a dit qu'on gardait l'harmonie très simple. Euh, donc là, c'est-à-dire que j'ai juste une quinte à vide, hein, pour le coup, mais le piano complète l'harmonie, donc c'est pas un souci. Euh, Donna et Is. Ouais, bah, ça j'ai envie de l'enlever aussi au cœur. J'ai envie de l'enlever au cœur et laisser le soliste. Laissez au soliste le soin d'achever cette jolie phrase. Donc tu vois, ça permet déjà non seulement un, de jouer avec les nuances instrumentales, c'est-à-dire avec le, euh, dire aux instruments de jouer plus ou moins fort, hein, pour le dire euh, de façon simple, mais également avec un, une dynamique d'ensemble, c'est-à-dire moins de gens, du coup ça fait moins fort. <rire> moins de gens qui jouent, c'est moins fort. c'est mieux ça. Et là, c'est intéressant, encore une fois, j'ai une septième qui n'est pas résolue. Pas par la même... pas par le même instrument, mais c'est bien, ça donne une ouverture. Bon, ça, ça fonctionne. Ensuite, deuxième couplet. Deuxième couplet, le hautbois, euh, je n'ai pas besoin de trop me compliquer parce que là, il y a une belle partie. Ah, c'est intéressant ça Donc, si je l'ai fait la deuxième fois, faut pas la faire la première. Euh, par contre, je vais récupérer la prosodie qui est plus juste. Donc, du coup, ben, je la relève de la première fois. Ok, et donc la deuxième fois, euh, je reprends juste donc du coup ça. Alors du coup, euh, je vais faire une coupure ici par contre. Là pareil, la poisonnierie n'est pas juste. En valeur ce petit sol là parce que c'est quand même la note d'origine avec un petit une petite broderie pour finir la phrase donc pour le bois on est bon là euh, pas de souci avec le bois euh, le coeur bah, le cœur c'est le cœur originel hein, tel qu'il était écrit mmh. Ça, c'est copier-coller. Alors la seule chose qui change avec la première version, enfin la première euh, phrase, c'est cet accord final, qui est juste RPG ici. Alors que dans la première version, il était plaqué avec la septième mise en évidence. Bon, c'est une autre... Façon de l'avoir, et c'est bien aussi. Bon, ok. Troisième partie. Alors, troisième partie, euh, encore une fois, le bois, lui, il est perdu. Euh, donc, s'il est perdu, je ne suis pas d'accord avec ça, il va partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 12 font 24. Boum. Merci, au revoir le haut-bois, ciao ciao. Tu reviendras après. Parce que là c'est forté. Hein. Euh... Tu vois, avec le piano qui fait des accords de... des, des octaves redoublées. Et le violoncelle qui part dans les aigus. Qui lui permet de lui donner un chant beaucoup plus euh, présent, quelque part. Le cœur, qu'est-ce qu'on fait de ce chœur Faut la sortir, la basse, hein Bon, ça sort, hein, c'est... Par contre, du coup, c'est les contre-ténors. Eux, ils sont un petit peu... Agnios. Ouais, tu vois, ils sont sur un arrêt qui est quand même relativement grave pour eux. Oh là Bon, après, oui, le ré, il se dégage, donc il sort bien, mais là, c'est trop bas. C'est trop bas, messieurs, les contre-ténors, vous êtes trop bas. Euh, Qu'est-ce que je leur fais Qu'est-ce que je leur fais Je vais les faire partir sur un sol... Ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de ré. Euh, j'ai utilisé la partie de piano. Est-ce que je peux leur faire ça C'est ça? Oh là là. I'm Et pourquoi je veux remettre un fa parce que je l'ai nulle part ailleurs euh... Compte là, tu gardes le. Ouais, hein. Voilà, on va garder le mi pendant une. Ça, ça va pas. <rire> je suis pas hein? Ah oui, parce qu'il reste quand même une contrainte. Euh, J'essaye de m'en détacher un minimum, parce que j'ai un obitus de voix qui va bien. Mais le là, c'est quand même vachement sur aigu. Hein. Je pense qu'en m'entraînant, en, en je pourrais le sortir, mais c'est pas sûr. Et... Euh... Je, je suis euh, un peu entre deux chaises avec ce cœur-là. J'ai deux ambitions. Ma première, c'est de le chanter tout seul. Ma deuxième, c'est de le faire chanter par un cœur. Donc, faut que je puisse le chanter tout seul et il faut qu'un cœur, normalement constitué, puisse s'amuser. Euh, à la base, je voulais un cœur d'homme. Peut-être qu'au final, ce sera pas, ce sera un cœur à quatre voire cinq voix mixtes. C'est encore des choses qui vont évoluer, ça. Mais à la base, euh, c'est un peu pour ça que j'ai écrit comme ça. Euh, base, bariton et contre ténor, c'est parce que c'est des voix dans lesquelles je suis relativement à l'aise. Ténor, je suis pas à l'aise. J'essaye de travailler la chose, mais je suis pas encore à l'aise dans cette voix-là. C'est une voix intermédiaire qui demande un travail de la, de la voix mixte. C'est anecdotique, hein, quelque part, mais bon, je travaille aussi un petit peu ça. Donc peut-être que je vais finir par ajouter une vraie voix de ténor. Et quand même, euh, j'aimerais bien une voix de soprane. En attendant, c'est le contre-ténor qui va faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas rajouter cette voix-là. Je n'ai pas pris de décision. Mais euh, cela là-là, là-là-là... Ce euh c'est un corps de ré la dièse là après, euh, faudrait pas que ce soit des voix qui sautent de trop, hein. et puis je veux pas non plus qu'ils suivent complètement le piano parce que là j'étais en train de me dire j'ai qu'à faire un ré puis le la derrière, mais c'est ce que fait déjà le piano, mais du coup le ré. Non, je dis des bêtises. Euh, le là, il, il est quasiment que là. Il est au violoncelle, ouais. Oui tu me diras, le là, il sort assez facilement, il a assez de pêche. Et puis en doublure, comme ça, justement, il aura encore plus de pêche. Je vais peut-être garder ça. Ok. Euh, ok. Et là, on perd. Là, on perd. Euh, là, on perd parce que là, on part dans des graves qui vont être perdus. Oui, hein. puisqu'on les perd, ça va être perdu. Mmh. <rire> euh... Donc il faut que je revoie un petit peu ça. On a un accord de la mineur. Je vois pas de mi. Hein Mi bémol Ah D'accord, c'est un accord diminué. Euh, il me semblait bien que c'était... Eh, mais oui Il est important cet accord diminué parce que... Bah oui, on est un sol mineur. Donc si je prends le la, c'est un accord diminué. C'est-à-dire que si tu rajoutes le fa, ou mineur plutôt. Et est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est ce qui se passe Non, j'ai pas l'impression que c'est si il est là. Non. Pardon. C'est une petite ça. <rire> ah oui, ça me résout sur le si. Sur le si majeur. Si bémol, hein. si bémol majeur. C'est sympa, Il hein, des trucs, hein? Mais du coup, je fais quoi de cette mesure-là? C'est ça la question. Euh. Dis aussi de justesse. Euh... Euh... Si je pouvais l'octavier. du coup, là, faudrait pas un fa. Peut-être un do. Ouais. Du coup, je l'ai fait naturellement. Hein. que... Ouais, ça, ça marche. ça ça marche. Euh, faire une transition de cette transi une variation de cette transition peut être plus longue. Oui. En plus avec une septième à la base, c'est intéressant hein? ça fait un, quelque chose de très tendu hein? ah, Pardon, septième. Euh, ouais alors cette variation il va falloir que j'y réfléchisse, je vais pas la faire ce soir. Euh, et puis la fin, alors donc lento, hein, quelque chose de beaucoup plus grand. Subito, piano subito et lento. Ça évidemment faut que ça chante. Est une toute première ébauche. Il fait trois quarts d'heure que je tourne, enfin, modulo, le, les claps et compagnie. Peut-être une quarantaine de minutes de vidéo, là. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va y revenir dans le, le prochain épisode. Euh, D'ici là, j'aurai réfléchi et pris des décisions. C'était vraiment juste histoire de relancer la machine. Hein, donc, euh, voilà pour aujourd'hui. Euh, n'hésite pas à me dire et à me dire ce que tu en penses et si tu as des idées elles sont les bienvenues hein. euh, je travaille de toute façon toujours de cette manière là c'est des idées qui viennent au fur et à mesure euh, donc n'hésite pas à, si tu veux apporter hein. tu n'es pas obligé bien entendu hein. euh, euh, voilà donc euh, écoute merci d'avoir écouté en tout cas et à bientôt, ciao ciao